Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence pour notre webinar. Donc celle-ci est sur notre outil de facturation. Euh, je suis tout juste à l'heure. Ce que je vous propose dans un premier temps, euh, c'est de regarder sur la droite de votre interface, vous avez un onglet de chat. Donc si vous pouvez juste me mettre un petit message pour voir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si vous voyez ma présentation. Donc euh, ce chat nous servira vraiment, pendant cet échange, euh, maximum 30 minutes. Je ne vais pas vous prendre toute votre journée. Parfait, ça a l'air de marcher. Bonjour Myriam. Euh, L'onglet chat va vraiment nous permettre en fait, de, de communiquer. Si jamais le son se coupe, si jamais il y, y a un problème de décalage, euh, n'hésitez pas à m'en me, à faire part sur la partie de chat. Et puis juste à côté, vous avez un onglet questions. C'est important de poser toutes vos questions sur cet onglet-là. Comme ça, moi, au fur et à mesure de la présentation, je pourrai aller dessus et répondre euh, au fil de l'eau à toutes vos questions. Donc, ça a l'air de bien fonctionner. Ça, c'est parfait. Très bien. Je vais enlever les notifications pour pas que ça vous embête. Et je, vous je me permets de vous faire patienter. Allez, 20 secondes, le temps que tout le monde se connecte. Et puis, on démarre cette présentation ensemble. Bon, je ne vous pas patienterai plus, je pense qu'on est tous présents. Euh, on va démarrer ensemble. Donc, comme je vous le disais, encore une fois, merci d'être présent. Euh, l'idée de ce webinaire est vraiment de parler à nos utilisateurs. Donc, euh, aux, vous tous aujourd'hui qui êtes avec moi, vous connaissez déjà celle-ci. Vous nous utilisez sur la partie euh, CRM euh, pour faire de la prospection ou quelquefois uniquement en base de données pour avoir une base de données client prospect et pouvoir alimenter cette base de qualification. Donc l'idée est de, de mettre en avant, en fait, euh, déjà dans un premier temps, ce que vous avez déjà l'outil CRM et les fonctionnalités importantes de cet outil, et ensuite de basculer sur la facturation et d'expliquer pourquoi il est important pour vous aujourd'hui d'avoir des outils connectés, donc euh, même plus que des outils connectés, d'avoir un même outil avec une fonctionnalité facturation. On va commencer... Très rapidement, euh, par moi déjà, me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je m'appelle Anthony. Je suis responsable du marketing opérationnel chez celle-ci. Euh, je suis je suis chez celle-ci maintenant depuis euh, depuis plus de quatre ans. Euh, je suis passé par le service commercial et ensuite le service client. Donc j'étais vraiment là sur la partie CSM pour vous accompagner, et vous aider à la prise en main. Et, et aujourd'hui, je travaille au marketing pour encore une fois euh, vous apporter de la bienveillance, répondre à vos questions et, et essayer d'avoir un outil qui soit le, le plus adapté. À vos besoins possibles. Euh, celle-ci, très rapidement, vous nous connaissez, vous nous avez choisi. Celle-ci, c'est la start-up Rochelaise. Donc, vraiment, on est tous ici à la Rochelle sur le port des Minimes. 70 salariés aujourd'hui. Euh, on, on, on existe depuis 11 ans. Euh, on est à environ 4500 clients euh, pour 19 000, 19 500 utilisateurs. Donc, comme vous le savez, un compte, celle-ci, euh, c'est une multitude d'utilisateurs, hein. ça peut être 5, mais ça peut être 100, 150, pourquoi pas. Euh, donc ça c'est aussi important de, de connaître un petit peu ce delta par rapport aux, aux, aux utilisations. Celle-ci c'est trois outils, donc on peut vraiment le, le, le définir comme ça. C'est l'outil de CRM que vous connaissez tous aujourd'hui, euh, on va en parler. C'est l'outil de facturation qu'on peut prendre en plus, qui vient euh, euh, dans une continuité euh, logique de l'utilisation d'un CRM. Et on a également l'outil de comptabilité euh, qui va venir en fait clôturer ce cycle client. On va parler du CRM. donc On va parler de ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous avez choisi chez nous euh, et que vous utilisez au quotidien. Euh, un seul outil pour gérer euh, votre cycle de vente, tout est dit, ça veut dire qu'on veut vraiment vous donner euh, les options qui vous sont utiles pour tout votre cycle de vente. Moi, je suis allé voir un petit peu sur tous vos comptes, chez nous, chez celle-ci, euh, vous tous qui vous êtes inscrits à ce webinar, pour voir un petit peu comment vous utilisez celle-ci, euh, comprendre un petit peu votre logique. Donc, moi, j'ai repris les, euh, les fonctionnalités fortes de CRM qui ont sûrement fait que vous avez choisi celle-ci. Donc, en plus, bien sûr, de cette base de données où vous pouvez avoir vos clients, vos prospects dans celle-ci, euh, vous pouvez gérer votre prospection. Et là, c'est vraiment utile, c'est vraiment intéressant de se dire « Ok, ben, je peux avoir des opportunités qui vont se créer automatiquement euh, dans différents tunnels de vente. » Donc, un premier point, je me suis rendu compte que sur pas mal de vos comptes, euh, vous utilisez le tunnel de vente qu'on vous a mis euh, par défaut. Pour vous donner un exemple, dans le compte, celle-ci. Sachez que vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ils peuvent prendre la forme que vous voulez. Donc, avec cinq étapes si vous avez besoin, avec dix étapes si vous préférez. Donc ça, c'est important parce que c'est euh, euh, ce qui va représenter votre cycle de vente, votre méthodologie de vente. Donc moi, j'ai l'habitude de dire euh, à nos clients ou à nos prospects quand je les ai au téléphone, bah, vous vous mettez sur un tableau blanc euh, avec vos équipes et vous dites, ok, aujourd'hui, on vend tel type de produit, tel type de service, comment on vend euh, Est-ce que euh, toi, Roger, tu as 10 étapes pour le vendre euh, Toi, Marie, trois 3 étapes. Euh, quelle est la méthodologie la plus intéressante Vous pouvez créer un tunnel de vente euh, par commerciaux, ou alors, créer un tunnel de vente qui serait identique pour tout le monde avec une méthodologie que vous avez déjà pensée. Et ce qui est génial en faisant ça, c'est que vous allez avoir derrière euh, des retours. Et vous allez pouvoir identifier quelle est la, même, la meilleure méthodologie de vente par rapport à vos commerciaux, par rapport aux produits ou aux services que vous vendez, et par rapport aux sources. Quand je dis les sources, c'est les sources de vos opportunités. Euh, dans celle-ci, vous pouvez gérer les sources d'opportunités dans la partie CRM. Vous pouvez vous dire, « Ok, bah, j'étais sur un salon, euh, c'est pas le meilleur exemple en ce moment parce que les salons c'est un peu compliqué mais voilà, vous avez été sur un salon, vous avez récupéré une trentaine de contacts, donc ça c'est des opportunités qui vont être créées dans celle-ci, et ben vous avez peut-être un cycle de vente qui va être très particulier par rapport à, à cette source euh, vous avez un site internet qui vous apporte euh, des démonstrations, qui vous apporte des leads directement, ben là c'est une source très particulière également, et vous faites pourquoi pas de la recommandation, euh, des clients qui vous utilisent déjà et, et qui vont vous recommander ben, c'est encore une fois un cycle de vente totalement différent, donc je vous je vous invite et je vous incite à, à créer différents tunnels de vente, à regarder nos vidéos, on vous explique un petit peu comment faire, euh, pour, pour pouvoir justement euh, avoir de la comparaison. Et surtout, avoir quelque chose qui est le plus personnalisé possible. Aujourd'hui, on se rend compte que pour vendre, euh, pour vendre de façon efficace, vendre plus, vendre plus rapidement, euh, il faut vraiment personnaliser euh, le discours, les messages et le cycle de vente. C'est très important. Donc, dans celle-ci, vous pouvez tout à fait le faire. Je passe au deuxième point, alimenter votre fiche client. Bon, ça, c'est euh, le cœur hein, de celle-ci, la fiche client. Vous allez l'alimenter de plein de choses. Euh, vous voyez que j'ai noté, par exemple, les mails. Ça, c'est super important. Ça veut dire qu'avec celle-ci, vous pouvez connecter vos adresses mail à votre compte celle-ci et récupérer et ranger les mails dans les bonnes fiches clients. Donc, c'est euh, crucial pour le suivi euh, la qualité de l'échange que vous allez avoir avec vos prospects et vos clients, donc vraiment faites-le, c'est encore euh, quelque chose qui est inclus dans votre offre, hein. vous pouvez tout simplement euh, connecter votre adresse mail euh, et celle de vos collaborateurs comme ça, même si vous avez quelqu'un qui est absent euh, pour des congés euh, peu importe, vous avez accès à l'historique de ces échanges euh, avec tel ou tel client, avec tel ou tel prospect donc c'est vraiment très important vous allez également l'alimenter, cette fiche client de commentaires, et pour finir vous allez également l'alimenter de champs personnalisés Notion importante euh, qui fait partie euh, euh, intégrante de celle-ci, c'est la possibilité de dire Ok, eh ben, moi je travaille dans une boîte de com, ou alors euh, moi euh, je vends je vends des produits, je vends des piscines. Euh, c'est quoi les critères les plus importants pour qualifier mes prospects et mes clients Ça peut être des critères qui sont déjà présents dans la fiche client celle-ci, mais c'est également possible qu'ils ne soit pas présent. Donc vous pouvez tout simplement créer des champs personnalisés. Encore une fois, c'est très simple. On a des vidéos qui vous montrent comment les créer. Et ces champs personnalisés, ils vont qualifier. Euh, le client comme vous en avez besoin. Et n'oubliez pas que toute qualification dans celle-ci, à un moment, peut vous servir de segmentation. Je prends un exemple très simple. Hein. Aujourd'hui, moi, je vous parle à vous, euh, tout simplement parce que euh, avec celle-ci, j'ai été segmenter une qualification qu'on a donnée. Une qualification qui serait, ils utilisent celle-ci CRM, mais pas la facturation. Ben, j'ai juste eu à segmenter, et vous envoyer le bon message extrêmement ciblé. Donc voilà, encore une fois, très important. Euh, le travail en équipe, ça a certainement fait partie de la décision que, que vous avez prise pour, pour choisir votre CRM. Comme je vous le disais, c'est très important. Euh, pouvoir échanger facilement, euh, avoir en temps réel l'information qui est mise sur la fiche client. Euh, moi, je suis en télétravail demain, euh, j'aurai quand même l'information de Eric euh, qui a eu notre client au téléphone et qui a laissé un commentaire sur la fiche client, par exemple. Ça va tout de suite remonter dans la fiche client. Moi, euh, 30 secondes après, je vais sur la fiche client, j'ai accès aux commentaires, je sais qu'elle a été la teneur de leurs échanges. Donc, c'est vraiment important. Euh, identifier rapidement les bonnes pratiques de vente, c'est ce que je vous disais, euh, ça fait partie un peu de ces tunnels de vente, d'aller vérifier le tracking des documents, de regarder euh, le scoring que vous avez sur vos opportunités, tout ça c'est des notions euh, qu'il faut avoir en tête quand on utilise celle-ci, c'est qu'on vous donne un outil où vous allez pouvoir emmagasiner de la donnée, mais surtout vous allez pouvoir l'utiliser, et en ressortir des bonnes pratiques, euh, ou des mauvaises pratiques, vous allez pouvoir dire, ok, bah là, là on a mis le doigt sur quelque chose, on se rend compte que la meilleure méthodologie de vente, eh ben, c'est celle-ci on va la mettre en place pour tout le monde, et puis on va regarder sur une semaine, un mois, six mois, ce que ça va donner, et on va pouvoir l'ajuster euh, au fur et à mesure. Et je vais finir par euh, euh, la création des devis, j'ai vraiment fait le, le cycle, euh, la création des devis qui vient dans cette fonction CRM, où vous allez pouvoir, euh, vous êtes commercial, vous êtes en échange avec un prospect, euh, vous allez pouvoir lui envoyer un devis en un clic, et surtout vous allez pouvoir utiliser un modèle de devis. Donc ça, encore une fois, c'est une fonctionnalité très importante dans celle-ci. Euh, plutôt que de recréer un devis à chaque fois, si vous vendez euh, les 10, 15, mêmes produits, 20 produits, 30 produits à peu près identiques, euh, vous pouvez créer des modèles, alors qui sont tout à fait euh, modifiables au moment de l'édition, euh, mais que je vais pouvoir récupérer très facilement, très rapidement, et envoyer à mon client. Et surtout envoyer à mon client, euh, ou mon prospect, avec un lien de tracking, je vais savoir quand il va regarder mon document, quand est-ce qu'il va l'ouvrir, et combien de temps il passe dessus. Et en plus, je vais pouvoir lui envoyer une signature électronique. Donc, quand je, quand je dis ça, je, je suis passé un peu rapidement, c'est plus que ça le CRM chez celle-ci, mais sur, on va dire, les, le, le cycle classique d'utilisation du CRM celle-ci avec les fonctionnalités desquelles vous ne pouvez pas passer à côté. Très clairement, si aujourd'hui, dans ce que je vous ai dit, vous vous dites « Ok, bah j'ai noté au moins 3-4 fonctionnalités que je n'utilise pas euh, avec mon, mon logiciel Celsi bah », c'est important que vous reveniez vers nous pour qu'on vous explique comment les utiliser, que vous ayez voir notre Celsi Academy, pourquoi pas, pour, pour avoir une, un minimum de, de formation de, de ces outils-là, de ces fonctionnalités-là, parce que c'est crucial, c'est les outils qu'on a mis en place pour vous faire gagner euh, du temps, pour vous faire gagner de la productivité euh, et pour vraiment développer votre chiffre d'affaires. C'est euh, aujourd'hui, on va dire, la base euh, des fonctionnalités de notre CRM. Donc, très important. Et comme vous voyez, j'ai noté, il y a une vie après le devis. Et là, aujourd'hui, cette vie, vous la connaissez déjà, même si vous n'utilisez pas forcément celle-ci. Forcément, aujourd'hui, vous facturez vos prospects, vos clients. C'est... Euh, obligatoire pour avoir, euh, avoir une entreprise, mais comment vous les facturez euh, Est-ce que vous avez un autre outil Est-ce que vous passez euh, par, par, par de la création sur Excel Voilà, Peu importe. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la fonctionnalité facturation chez celle-ci. Euh, je commence par les avantages. Pourquoi euh, voir la facturation comme une fonctionnalité de votre CRM plutôt qu'un logiciel à part bah Déjà parce que vous allez gagner du temps. Comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir facturer en un clic depuis votre devis. Vous avez choisi un modèle de devis, vous l'avez envoyé à votre client, vous lui avez fait, pourquoi pas, euh, signer euh, électroniquement. Mais en fait, en deux clics, dans celle-ci, vous allez pouvoir convertir ce devis en facture. Donc ça, c'est assez génial. Ça veut dire qu'on vous fait gagner un temps fou sur ce cycle où normalement, vous êtes obligé de recréer un document, une facture, avec la source d'erreur que ça peut être. Hein. On peut créer un document qui, est, qui, a, qui a une ligne d'erreur. Enfin, c'est pas pro. Quand, quand moi, je reçois votre facture, j'ai accepté le devis, je me rends compte que c'est pas exactement la même chose. Là, c'est... Euh, euh, c'est tout simplement le convertir. Donc, aucune possibilité d'erreur. Et bien sûr, vous pouvez le modifier à ce moment-là, euh, au moment de la conversion, si vous avez votre client au téléphone et qu'il veut juste modifier une ligne ou rajouter une petite ligne de texte, pourquoi pas dans une interface que vous connaissez déjà. Ça, c'est aussi super important. On sait que c'est compliqué pour les équipes aujourd'hui de s'habituer à un nouvel outil. C'est pour ça que celle-ci travaille beaucoup sur l'ergonomie euh, de la solution. Donc, ce qu'on veut, c'est vous donner une solution que vous allez pouvoir utiliser rapidement, facilement, et où vous, vous allez vous sentir euh, un peu comme chez vous. Ça veut dire que quand vous êtes sur celle-ci, vous vous dites, ok, bah, en fait, le fonctionnement, il est logique, il est intuitif, un peu comme sur les outils que j'utilise au quotidien, un peu sur Google, sur Facebook. Donc voilà, on, on, on veut vraiment qu'il y ait cette facilité pour vous. Ce n'est pas le cas de toutes les solutions. Ça veut dire que euh, vous pouvez avoir des solutions qui sont beaucoup plus euh, compliquées, euh, qui sont difficiles à prendre en main. Et en plus, si vous utilisez plusieurs euh, solutions différentes, bah, quelquefois, vous vous perdez un peu. Là, en l'occurrence, tout est dans la même solution, même ergonomie. Euh, demain, la personne qui gère la facturation chez vous n'est pas là. Euh, Quelqu'un d'autre pourra prendre le relais parce qu'il connaîtra la solution. Il l'utilise déjà. Très important. Continuez d'alimenter la fiche client. Alors ça, c'est crucial. Ça veut dire que la, la, la vie de votre, euh, votre client ne s'arrête pas quand, vous, quand, il a, quand il a décidé de valider le devis. Euh, votre client, derrière, il va y avoir toute une vie. Euh, le, la facture, comment il va payer cette facture Est-ce qu'il va falloir le relancer euh, Est-ce qu'après la facture, on va avoir un cycle de satisfaction à avoir avec lui euh, Est-ce qu'on va vouloir lui revendre un autre produit plus tard euh, Tout ça, c'est des informations qu'on va continuer à alimenter sur la fiche client. C'est très, très important. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, celle-ci, 50% de la croissance de celle-ci se fait sur nos clients existants, euh, sur le réabonnement, euh, sur la satisfaction client, parce que la satisfaction client nous apporte des nouveaux prospects. Euh, tout simplement, on a un, un, un, un, un programme euh, qui vous permet en fait de, de promouvoir celle-ci, de dire à vos amis, moi j'utilise celle-ci, je trouve ça génial. Euh, nous, on vous récompense, et on sait que quand quelqu'un vient de la part d'un de nos utilisateurs qui est conquis par celle-ci, bah, notre cycle de vente il est beaucoup plus court. Donc, euh, c'est don gagnant, gagnant, gagnant. Euh, et ça, tout ça, c'est intéressant de pouvoir le noter dans la fiche client. Non, ce n'est même pas intéressant, c'est obligatoire. Euh, L'information que vous allez alimenter sur cette fiche client, elle va vous servir pour, encore une fois, être encore mieux ciblé, euh, mieux répondre aux attentes de vos clients et, et, et avoir cette aura extrêmement professionnelle. Donc, c'est vraiment important. Une qualification continue avant et après la vente, c'est un peu ce que je dis là. Euh, tout à l'heure, on parlait des champs personnalisés, mais on pourra avoir des champs personnalisés d'après-vente euh, imaginons que euh, après la vente, après la facturation, vous, vous avez la no vous avez euh, euh, la notification comme quoi la facture a bien été réglée, aucun problème de paiement, euh, la personne est passé par euh, je sais pas par Paypal par exemple pour vous payer, et derrière vous voulez euh, faire une petite enquête de satisfaction. Euh, ben, on pourra avoir un champ personnalisé qui est euh, envoi de l'enquête de satisfaction, ok, euh, retour net promoter score à 10. Euh, C'est des choses qui, qui peuvent être euh, qui peuvent venir en surqualification de votre fiche client et qui derrière peuvent vous servir. Euh, imaginons que vous ayez une base de clients et que vous ayez sur cette base de clients euh, 500 euh, total promoteurs qui vous mettent des 10 à chaque fois sur vos M NPS scores. NPS scores, c'est euh, la possibilité de demander à vos clients de vous noter euh, pour voir s'ils vous recommanderaient, tout simplement. 10 étant la meilleure note. Bah, imaginons que vous voulez surfer sur ces euh, euh, notes qui sont à 10, bah, vous aurez la possibilité dans celle-ci, via ces champs personnalisés, de segmenter, de trouver les bonnes personnes et de dire, voilà, vous vous avez déjà acheté nos produits nos services, vous êtes conquis, vous nous utilisez, vous nous dites qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à nous recommander, bah, on peut peut-être avoir une action marketing avec vous, faire une interview, euh, voilà, se servir un petit peu de ça pour élargir votre aura. Donc, euh, encore une fois, quelque chose qui est en après-vente, mais qui va continuer à alimenter votre CRM. Et je vais finir par, euh, peut-être la notion qui va être la plus importante pour vous, un seul outil pour limiter les coûts. Euh, Aujourd'hui, avoir plein d'outils différents, ça veut dire plein d'abonnements différents. Euh, ça veut dire avoir des formations, pour des logiciels différents. Euh, ça veut dire avoir des personnes en interne qui sont formées à tel ou tel logiciel. Ça peut devenir très compliqué si vous avez une personne qui s'en va, euh, qui n'est pas formée, il faut repayer une nouvelle formation. Euh, si, si vous avez des, des solutions qui vous coûtent euh, des, des prix un petit peu euh, éparses comme ça, euh, il faut vraiment faire un calcul pour, pour tous les rassembler. Aujourd'hui, si imaginons que vous ayez, euh, vous avez le CRM, euh, celle-ci, vous ajoutez la facturation, vous avez un coût à l'année, vous le connaissez, il est clair, il est transparent. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, plus intéressant pour vous, même financièrement. Et comme vous voyez, l'information est centralisée, donc plus simple d'accès. C'est-à-dire que moi, quand je vais sur ma fiche client, j'ai accès à l'entièreté de l'information, euh, de la prospection, euh, au haut à la facturation, à la vente Je peux vraiment absolument tout retrouver sur ma fiche client. D'ailleurs, je me rends compte que je peux tout simplement vous montrer une fiche client euh, bah, vous connaissez tous, hein, vous nous utilisez tous donc vous pouvez reconnaître le, le tableau de bord celle-ci, donc ce que vous voyez là c'est euh, un compte de test qu'on utilise pour faire les vidéos pour notre académie celle-ci, donc euh, voilà les, les, les données sont bien sûr totalement fausses, euh, j'arrive sur mon tableau de bord que vous reconnaissez, où je peux gérer ce que je veux afficher comme carte euh, je vais aller directement dans une fiche client Imaginons que j'aille sur ce client. Je vais avoir la totalité des informations euh, qui sont importantes pour moi. C'est-à-dire que je vais avoir les activités. Euh, comme vous le savez, euh, avec celle-ci, par exemple, si vous utilisez, imaginons que vous utilisez Ringover pour votre téléphonie, bah, ça va vous remonter automatiquement euh, des, des événements des, des, des activités dans la fiche client comme par exemple un appel téléphonique avec le temps la durée de cet appel téléphonique euh, l'appel entrant, l'appel sortant euh, mais vous allez également avoir pourquoi pas les, les documents euh, qui vont venir s'incrémenter est-ce euh, que vous avez fait plusieurs devis est-ce que vous avez facturé plusieurs fois, euh, vous avez vraiment l'intégralité des informations qui va se trouver dans cette fiche client donc imaginez le confort que vous donnez à vos collaborateurs quand ils n'ont pas besoin de dire « Ah ok, bah j'ai pas l'information sous les yeux, je suis désolé, euh, il va falloir que je cherche dans un autre logiciel, c'est mon collaborateur qui va pouvoir me dire où vous en êtes par exemple de votre facturation. Euh, » Un autre cas, hein, imaginons que vous fassiez comme nous de la facturation d'abonnement, euh, vous facturez tous les mois, s'il y a des défauts de paiement, bah, le commercial qui a vendu l'abonnement ne sera pas informé. Euh, imaginons que moi j'ai euh, euh, Brigitte qui me rappelle, euh, je lui ai vendu un abonnement il y a six mois, elle m'appelle pour prendre un deuxième abonnement, une option supplémentaire euh, je vais lui faire un devis pour lui vendre mais je ne sais pas qu'elle est en défaut de paiement depuis X temps donc ce serait vraiment intéressant d'avoir cette information euh, au bon endroit et au bon moment je reviens sur notre présentation On va continuer. Euh, CRM et facturation. Maintenant, ce que je vais, je pense que vous avez à peu près compris pourquoi, euh, je pense que vous le saviez déjà un petit peu, mais pourquoi il est vraiment crucial pour vous d'avoir des solutions qui sont imbriquées. Donc, euh, plus qu'imbriquées aujourd'hui, avoir euh, la fonctionnalité facturation dans votre CRM, c'est juste génial. Maintenant, on va parler des fonctionnalités indispensables. C'est-à-dire que euh, vous pourriez dire, OK, il bah, y a peut-être d'autres solutions qui font la même chose. On va regarder. Vous pouvez tout à fait regarder. Euh, ce qu'il faut absolument pour vous, c'est d'avoir un minimum de fonctionnalités incrémenter, Pas besoin d'aller chercher dans d'autres solutions. Ça veut dire que moi, je vais vous dire que la création, la personnalisation et l'envoi de factures, c'est la base, évidemment. Ça veut dire qu'on l'a pour les devis, on l'a également pour les factures. Le tracking des documents, comme pour les devis dans votre CRM, vous allez pouvoir voir quand votre facture elle est ouverte, combien de temps elle a été regardée. Vous allez pouvoir jauger comme ça si c'est le bon moment pour contacter votre client ou non plan de relance, c'est une nouvelle fonctionnalité il y a quelques mois maintenant, chez celle-ci, la possibilité d'avoir un plan de relance sur vos documents de vente. Donc ça, on va éviter, on va vous faire gagner du temps, en fait, sur les relances, les relances avant échéance et après échéance. Si, par exemple, vous envoyez une facture à votre client, peut-être que 15 jours avant le délai de la facture, ou 10 jours, ou 5 jours, euh, vous pouvez envoyer un message qui va stipuler à votre client que dans euh, 10 jours, 15 jours, 20 jours, peu importe, la facture euh, arrive à échéance. Il va falloir la régler. Et bien sûr, euh, des relances après échéance. Donc, euh, c'est toujours moins sympa de parler d'échéance, euh, de, de relance après échéance, parce que ça veut dire que vous n'avez pas été payé. Mais la réalité est là, ça arrive. Donc, il faut euh, s'en prémunir. Et s'en prémunir avec un, un outil comme celle-ci, c'est euh, simple, euh, vous pouvez le mettre en place tout simplement euh, par défaut sur vos factures et avoir cette relance qui va se faire totalement automatiquement. Facturation récurrente, euh, une option euh, très importante chez nous qui est vraiment plébiscitée, c'est la possibilité de créer euh, de la récurrence automatique. Euh, tout à l'heure, je parlais par exemple de, euh, de, de modèles d'abonnement. Par exemple, si vous vendez euh, une prestation qui va euh, se reproduire tous les mois, tous les six mois, tous les ans, peu importe, euh, vous allez pouvoir créer un modèle de facture que vous allez appeler euh, « abonnement », par exemple, et euh, récupérer ce modèle de facture pour, pour créer une récurrence. Moi, par exemple, je veux vous vendre celle-ci euh, sur euh, trois ans, avec un paiement tous les mois, et eh bien je vais pouvoir, pourquoi pas, euh, vous créer cette récurrence automatique. Ça veut dire qu'une fois que je l'ai créée, tous les mois, de façon totalement automatique, vous allez recevoir votre facture. Moi, je n'ai plus rien à faire. Je vais juste recevoir une alerte pour me dire que la facture est prête. Si j'ai envie, je peux demander à ce que ça ne parte que si je la valide, ou alors je la laisse partir de façon automatique. Je vais choisir, par exemple, le, le premier lundi de chaque mois. Euh, c'est la date qu'on a choisie ensemble pour, pour vous envoyer et que vous puissiez recevoir cette facture. Et ça va partir de façon totalement automatique. Euh, là, c'est vraiment une fonctionnalité qui est beaucoup, beaucoup utilisée chez nous, parce qu'elle vous fait gagner, encore une fois, énormément de temps. Donc, très intéressant pour vous. Euh, avec... Cette facturation, vous voyez, je parle de lien de paiement en ligne. Donc ça, c'est évident. Pour réduire votre cycle de vente et vendre plus, il faut proposer des liens de paiement en ligne. Ces liens de paiement, il faut qu'ils soient natifs. C'est très important dans votre solution de facturation. C'est le cas chez celle-ci. Vous pouvez proposer de payer par carte bancaire directement sur un document que vous envoyez une facture. Ça, c'est vraiment important parce que vous allez dire à votre, à votre client, je vous envoie la facture et vous avez un lien cliquable pour directement payer. Et vous allez lui donner une multitude de possibilités de paiement. Comme ça, vous n'aurez pas euh, « Ah, mais moi, je préfère payer comme ça, comme ça, comme ça. Ben, » En fait, euh, aujourd'hui, vous avez tous les ventailles chez celle-ci. Donc, vous pouvez tout proposer. Et si on revient sur, par exemple, la facturation récurrente, ben, vous pouvez même proposer des prélèvements. Euh, on travaille avec GoCardless, qui vous propose de sécuriser vos prélèvements. Euh, C'est vraiment une solution qui est, qui est, qui est très intuitive, hein, qui est totalement imbriquée à celle-ci. Donc, vous avez le bouton tout simplement euh, dans celle-ci. Donc, ce n'est vraiment euh, pas quelque chose qu'on vous demande d'avoir en plus et d'aller sur notre plateforme. Ce sera directement dans votre solution celle-ci et vous pourrez avoir un prélèvement sécurisé si, par exemple, vous vendez de l'abonnement. Donc, encore une fois, quelque chose de très important parce que c'est là où, quelquefois, euh, l'entonnoir se resserre et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui ne veut pas régler tout de suite parce que vous ne lui proposez pas la bonne solution. Ben, là, vous lui proposez un éventail de solutions. Donc, euh, il ne peut pas vraiment contrer cette partie-là. On a également les exports comptables. Donc ça, c'est important. L'administratif, chez vous, c'est vraiment, vraiment crucial. Euh, vous allez pouvoir euh, exporter euh, vos, vos, vos journaux comptables directement euh, depuis celle-ci. Et on va même aller plus loin. On va vous dire que vous pouvez donner un accès expert comptable qui est offert dans votre solution. Donc, vous, vous donnez à votre expert comptable, vous dites « Ok, bah, vous avez besoin de récupérer une masse de documents euh, dans notre outil de facturation. » Ce qui a été facturé, partiellement facturé, peu importe. Mais en tout cas, votre expert-comptable a vraiment besoin de, de, de cette masse de documents. Et bien, plutôt que vous, vous perdiez du temps à vous donner, lui donner les documents, c'est peut-être pas forcément les bons. Donnez-lui accès à votre solution. Euh, il va pouvoir venir chercher les documents dont il a besoin au moment où il a le temps de le faire. Donc, euh, encore une fois, lui va gagner beaucoup de temps vous également, et on sait que quand on a un cabinet d'experts comptables euh, qui travaille pour nous, si on lui fait gagner du temps, ben, il va nous facturer moins. Donc on va vous faire gagner aussi, euh, économiser de l'argent euh, sur cette partie euh, experts comptables. Donc c'est vraiment, vraiment important euh, et également pour vous. Je vais passer rapidement sur les questions pour voir si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens d'aborder avec vous. Euh, et Après il nous reste cinq minutes, je voudrais encore aborder un petit sujet. Alors, a priori, pas de questions pour l'instant. Donc, bah, c'est peut-être que je suis très clair. Donc, parfait. Euh, je voulais également aborder autre chose avec vous. Là, on a parlé de ce que vous utilisez déjà, donc euh, le CRM, les fonctionnalités importantes que vous devez mettre en place si vous ne les utilisez pas encore. Euh, on a parlé du lien entre CRM et facturation, qui est très important. Des fonctionnalités euh, indispensables que vous devez avoir dans votre outil de facturation, et encore une fois, si vous décidez de passer sur celle-ci, que vous devez mettre en place pour, pour gagner du temps et vendre plus, plus facilement. Euh, et on va passer maintenant sur les interactions externes euh, à la solution celle-ci. Euh, celle-ci, c'est aussi une marketplace qui a été créée euh, pour pouvoir dire à nos clients et à nos prospects, nous, on est très fort sur du CRM, sur de la facturation et sur de la comptabilité. On est, on est les meilleurs. On va vous, vraiment vous proposer une solution qui est, euh, qui est euh, totalement adaptée à vos besoins. On en est convaincu. Maintenant, vous avez tout un écosystème de solutions que vous utilisez tous les jours. Et que vous, vous allez avoir besoin, à un moment, d'interfacer avec celle-ci. Parce que, par exemple, vous utilisez votre Gmail. Je vous l'ai dit, c'est important de connecter votre adresse Gmail. Euh, parce que euh, vous avez besoin, pourquoi pas, de la téléphonie, on en a parlé également. Ben, vous allez pouvoir interfacer votre ringover et avoir directement les appels euh, interfacés avec votre solution de CRM. C'est juste génial. Et ben, on va faire la même chose euh, pour votre euh, outil de facturation. Donc, comme vous le savez, on a les signatures électroniques. donc on travaille avec sign pour vous donner cette euh, cette approche très sécurisée euh, de vos documents de vente. Euh, on va également pouvoir vous proposer, euh, pourquoi pas, des, des solutions de, de gestion de trésorerie. Donc, on va dire, ok, bah, vous avez la facturation avec celle-ci, et bien bah, nous, on vous propose une connexion avec Agicap qui va vous donner un tableau de bord de trésorerie avec un prévisionnel euh, de trésorerie pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Euh, ils vont simplement venir chercher vos documents avec les dates d'échéance, qu'est-ce qui va être payé à quel moment, qu'est-ce qui a déjà été payé, et puis ils vont pouvoir vous dire, alors attention, là vous allez avoir un petit peu moins de trésorerie, là vous avez beaucoup de trésorerie, enfin, c'est vraiment du pilotage, donc c'est très intéressant pour vous. On a évidemment GoCardless, je vous en ai parlé pour les prélèvements, on va avoir Atos, Stripe, Paypal, euh, on va également vous donner des solutions pour de l'assurance à la facture, Moment, avec qui on travaille beaucoup, qui vous permet d'assurer vos factures, euh, si, si vous avez euh, des doutes sur des, des partenaires euh, à, qui, à qui vous vendez la solution, si vous avez besoin tout simplement de, de vérifier et de consolider votre trésorerie, bah, vous pourrez leur demander d'assurer vos factures et d'être réglé à date échéance, euh, directement par moment. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, euh, en plus des solutions qu'on vous donne euh, totalement euh, imbriquées à votre CRM, bah, on va pouvoir en rajouter pour que vous soyez le plus confort possible. Alors, je crois qu'on a des questions... Alors, alors c'est Valérie qui me dit qu'elle a un problème par rapport à son compte. Donc Valérie, si je comprends, bien, c'est un problème de connexion. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait la demande, mais allez sur celle-ci. Euh, faites-le en même temps pendant que je vous parle. Vous allez sur celle-ci, en bas à gauche, vous avez euh, une petite bulle de chat. Euh, J'ai ici mes, mes collègues qui sont au support qui pourront vous répondre tout de suite, c'est vraiment euh, immédiat. Donc vous, vous, vous faites un copier-coller de ce que vous venez de me noter. Euh, dans le chat celle-ci, vous allez voir, d'un premier temps, ça vous propose pourquoi pas de vous envoyer vers des articles de fac qui sont très bien faits, mais là en l'occurrence, peut-être que ça ne va pas beaucoup vous aider. Donc vous dites que vous voulez parler avec, euh, avec un conseiller, avec quelqu'un au, au, au support, et ils vont pouvoir vous répondre tout de suite euh, pour vous aider à à vous connecter à celle-ci. Euh, pour la gestion des, des stocks, euh, ça marche comment Gestion de réapprovisionnement de marchandises. Euh, vous avez la possibilité de gérer votre catalogue euh, dans celle-ci. Donc, vous allez pouvoir avoir un catalogue de services, un catalogue de produits. Euh, vous allez pouvoir les importer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, pardon, c'est une question de, de Rodrigue, euh, vous allez pouvoir les importer à la base, euh, dire si c'est du stock, pourquoi pas se réaliser ou non, euh, pouvoir importer et les références et le nombre de stocks. Et vous allez pouvoir les les, les décrémenter, les incrémenter quand vous allez, par exemple, euh, faire un, un document de vente. Il euh, y a des articles très intéressants sur la fac euh, par rapport à notre stock. Euh, ça peut être intéressant pour vous d'aller faire un tour. Je, je regarde. Je vais, je vais mettre directement sur le chat le, le lien de notre fac pour que vous puissiez l'avoir. Ce sera, ce sera vraiment intéressant pour vous. Alors, est-ce que j'ai autre chose Alors, l'interface, celle-ci, est euh, en plusieurs langues. Euh, c'est une question de Thierry, savoir si on peut euh, euh, traduire les documents. Les documents, c'est à vous de les traduire. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer des documents et en français et en anglais, mais c'est vraiment vous qui allez créer les documents. D'où l'intérêt de passer par les modèles, comme je vous le disais. Euh, vous pourriez créer, par exemple, un modèle de facture qui s'appellerait euh, euh, Espagne. Et puis, euh, c'est un modèle que vous pourriez récupérer à chaque fois. Donc, euh, c'est à vous de les créer, mais vous pouvez tout à fait les créer en modèle. Ça, c'est possible. Euh, une question de Rodrigue, pour savoir s'il y a d'autres CMS que WordPress, Shopify et PrestaShop. Euh, il faut savoir que celle-ci, aujourd'hui, euh, on peut s'incrémenter euh, avec votre euh, votre CMS. C'est tout à fait possible. Euh, plusieurs possibilités. Euh, Ou vous le faites vous-même parce qu'on a une API ouverte. Et si jamais vous avez les compétences en interne et que vous aimez coder et que vous savez le faire, vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Euh, J'ai un exemple en tête. Euh, d'une interview qu'on a fait très récemment de UWL, où euh, UWL, c'est un, euh, un chapeur de planches de surf euh, reconnu euh, mondialement et qui a un site internet sur lequel vous pouvez euh, acheter de leurs produits, acheter de leurs planches de surf, et en fait, ils l'ont incrémenté à celle-ci pour que ça vienne chercher les stocks, pour que ça vienne chercher les tarifs, pour que ça vienne chercher les photos du catalogue. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc, première possibilité, vous le faites vous-même. Deuxième possibilité, vous connaissez le code comme moi, c'est-à-dire pas du tout, euh, et vous passez par euh, notre service, euh, Mathieu, qui vous répondra et qui vous fera un cahier des charges avec vous et qui pourra voir quel est quel besoin vous avez en termes de connexion et qui peut vous proposer ce type de prestation payante, bien sûr, euh, euh, chez celle-ci. Mais oui, c'est tout à fait possible. On peut vous accompagner dans, dans ce type de démarche. Euh, venez vers nous, demandez à parler à Mathieu et à son équipe, euh, aux services, et pourront, ils pourront vraiment vous répondre. Alors, je n'ai pas, euh, Rodrigue me demande sur quel CMS ils sont. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire. J'essaierai de récupérer l'information et de, et, et de vous l'envoyer. Euh, je n'ai plus en tête. Je suis désolé, je ne l'ai plus en tête, mais je, vais, je le note. Euh, et je reviens vers vous rapidement. Sachez également que euh, par rapport à cette fonctionnalité euh, étendue de la facturation, euh, vous avez la possibilité de le tester. C'est-à-dire que vous pouvez venir vers notre euh, service CSM qui est là pour vous accompagner et répondre à vos questions. Et vous pouvez leur dire, ok, bah, j'ai suivi le webinar j'aimerais bien euh, regarder un petit peu à quoi ça ressemble par moi-même. On vous ouvre ce qu'on appelle du compte test, comme ça vous essayez euh, l'outil de facturation, vous essayez de mettre peut-être euh, en exergue ce que je viens de vous expliquer, voir si ça peut convenir à vos besoins, voir comment ça répond. Vous serez accompagné dans cette démarche euh, par cette équipe CSM euh, à chaque étape, ça veut dire que euh, on va vous donner accès, une fois que vous avez eu accès, si euh, euh, vous avez créé vos premiers documents, euh, vous n'arrivez pas à trouver le... Alors, j'en doute, mais vous n'arrivez pas à trouver le bouton pour convertir le devis en facture, bah on peut vous accompagner. On a également mis en place une fac très performante et la CELSI Academy qui est là vraiment pour vous aider aussi dans cette démarche de, de compréhension de notre logique de, de, de fonctionnalité. Donc, c'est important aussi pour vous d'aller faire un tour et de regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, j'ai une question de Valérie. Euh, selon votre expérience, combien de mois de pratique active des fonctionnalités CRM avant de basculer confortablement sur la facturation euh, Aujourd'hui, ce qu'il est important de, de comprendre pour basculer sur la facturation celle-ci, c'est l'avantage d'utiliser une solution comme celle-ci. Donc, ça ne va pas se calculer en mois. Euh, mais comme je vous le disais, euh, avant ce webinaire, quand j'étais sur vos comptes, euh, je ne sais pas si j'ai vu le vôtre Valérie, mais quand j'étais sur vos comptes un petit peu indépendamment, je me suis rendu compte que vous utilisiez assez peu de fonctionnalités celle ci Ce qui veut dire que déjà, avec le peu de fonctionnalités que vous utilisez, vous y voyez déjà un intérêt. Donc en fait, vous pourriez dès, dès maintenant, euh, dès le début basculer sur la facturation, à savoir que à peu près 80% des comptes qu'on ouvre chez celle ci euh, prennent CRM et facturation. C'est un peu la base de notre offre, même si vous pouvez prendre que le, le CRM, euh, parce que en fait, la suite est tellement logique, euh, c'est tellement confortable d'avoir les suites, et c'est vraiment comme ça que vous gagnez plus de temps, vous pouvez le faire tout de suite. Maintenant, moi j'aurais envie de dire, Valérie, si jamais euh, vous êtes un petit peu déjà bloqué dans le fonctionnement euh, ou dans les, les fonctionnalités celles-ci, venez vers nous pour qu'on vous accompagne, euh, par exemple pour mettre en place votre premier tunnel de vente, euh, votre première opportunité, voir, voir ce que ça déclenche, voir quel type de, de champ personnalisé vous pouvez mettre en place, euh, et puis en parallèle, vous pouvez tout à fait mettre la facturation et le prendre comme une seule fonctionnalité et se dire « Ok, ben, on est en train de m'accompagner euh, dans vraiment la, la prise en main de cette solution CRM pour ma prospection, parce qu'aujourd'hui peut-être que j'utilise que ma base de données, et, et je vais aller plus loin, en même temps je vais dire ben, « Voilà, cette prospection, euh, ça crée du devis, ce devis, ça va créer de la facturation, cette facturation, je vais l'envoyer en comptabilité. » Donc on le prend vraiment comme un workflow unifié. Donc pas vraiment de délai, euh, moi j'ai envie de dire que de toute façon, à partir du moment où vous allez comprendre la logique celle-ci et que vous utilisez celle-ci, vous allez. Mais ça va être une simplicité dingue de passer sur la facturation. Il n'y aura rien de nouveau pour vous. Vous facturez déjà dans votre société. Euh, on va juste vous simplifier la vie. Donc, c'est vraiment. Euh, voilà, vous connaîtrez l'ergonomie, le, le, la façon de penser de celle-ci, comment on vous amène les choses. Ben, c'est la même chose avec la facturation. Donc, euh, ce sera extrêmement simple pour vous. Je vous invite à faire le test. Hein. Demandez des comptes test euh, sur, sur euh, notre chat. Demandez à, à avoir la, la facturation en test. Vous pouvez d'abord même le demander, moi, ici, sur le chat. Je pourrais le faire pour vous. Euh, et vous verrez, c'est vraiment très simple d'utilisation euh, et de prise en main. Encore une fois, c'est pour vous apporter de la simplicité. Donc, euh, ce serait contre-productif de, de vous donner un produit compliqué à prendre en main. Euh, J'espère que j'ai répondu à la question, Valérie. Je regarde s'il y avait... Euh... Autre chose. Alors, Thierry qui demande si on a les livraisons dans notre workflow. Alors, j'imagine que euh, Thierry parle de, de suivi de livraison. Euh, C'est un peu comme la suivi de production. Là, on est plutôt sur des outils qui vont être métiers. Donc, où là, on pourrait venir, pourquoi pas, s'interfacer avec un outil. Euh, imaginons que euh, vous fassiez... Euh, Là, je vais un peu loin, mais imaginez vous fassiez du Uber Eats, vous avez besoin de suivre euh, la, la progression de vos livraisons, et ben, on pourra pas, pourquoi pas, interfacer celle-ci euh, avec un outil de suivi de livraison. Ça veut dire qu'on dirait, ok, euh, le bon de commande a été signé, j'ai euh, un une étape qui, pour vous, est décisive, qui fait que ça part en livraison, et bien, à ce moment-là, de façon automatique, ça passe dans un outil métier de livraison, euh, sans rien que vous fassiez, et à ce moment-là, c'est suivi dans un deuxième outil. Euh, ça veut dire que ça se ferait naturellement, euh, c'est un peu l'idée de la marketplace et de notre lien API, de pouvoir euh, euh, venir chercher des outils métiers dont vous avez besoin pour les imbriquer avec celle-ci. Et si c'est simplement générer des bons de livraison, en effet, c'est tout à fait possible. J'étais peut-être un petit peu loin tiré. Euh, parfait, je pense que j'ai répondu. On est, on est pile à 30 minutes. Euh, je pense avoir répondu à peu près à toutes vos questions. Euh, sachez que ce type de webinar, on va le faire de plus en plus souvent pour essayer de, de, de vous accompagner euh, dans la découverte de nouvelles fonctionnalités, mais aussi vous aider à appréhender les fonctionnalités que vous avez déjà choisies. Donc, euh, on, on va également faire des, des webinaires de prise en main, par exemple, pour vous aider à créer vos tunnels de vente très personnalisés, pour interagir avec vous comme ça, euh, avec des sessions où on n'aurait pas beaucoup de monde en face. Euh, N'hésitez pas à me faire un retour pour voir si pour vous, c'est intéressant, euh, ce type d'échange. Euh, être sûr que je parte dans la l'on parte tous ensemble euh, dans la, dans la bonne direction. Voilà, encore une fois, c'est important pour nous. Euh, J'ai laissé en début de présentation, une présentation que vous pouvez retrouver euh, sur Livestorm, euh, le lien pour euh, mon LinkedIn, mon adresse mail. Vous pouvez tout à fait me contacter si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter. Euh, toutes les équipes de celle-ci se rendront bien sûr disponibles euh, avec plaisir si vous en avez besoin pour échanger avec eux. Que ce soit pour ajouter des, des fonctionnalités, comme là la facturation, on parler des fonctionnalités que vous avez déjà. Euh, voilà, n'hésitez pas, ce sera avec un, un, un grand plaisir qu'on qu vous répondra euh, toute l'équipe CSM est également là pour ça, donc euh, voilà, ce sera avec un grand plaisir. Euh, je regarde si j'ai rien oublié. Ça a l'air d'être clair pour vous. Ok, parfait. Hâte de participer au futur webinaire. donc génial. Euh, Myriam, je n'hésiterai pas à vous réinviter. Et puis, euh, et puis voilà, encore une fois, on, on, on essaie de mettre maximum de choses en place pour que vous soyez au mieux avec la solution celle-ci. Donc n'oubliez pas, la Marketplace, c'est très intéressant d'aller y faire un tour. Marketplace celle-ci, euh, la, la celle-ci Academy, très intéressant également. La fac, cruciale, euh, et toutes les équipes qui sont là pour vous répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un, un, un nouveau webinar euh, en vous souhaitant une excellente journée à tous. Merci beaucoup de votre présence.